Bonjour à tous, euh, bonjour à vous qui êtes dans la salle de la Maison des Suds et bonjour à vous qui êtes dans la session Zoom et qui, vous, qui nous suivez donc à distance. Normalement, on a fait des essais de réglage de son et d'image et d'écho, donc normalement, vous nous entendez bien et vous voyez ce qu'on projette ici. Donc, nous sommes dans la Maison des Suds, qui est le bâtiment du CNRS qui héberge deux unités mixtes de recherche, notamment l'UMR Passage. Qui est partenaire de cette journée Vous voyez les logos sur le côté gauche de l'affiche euh, que nous avons préparée pour la journée. Euh, merci Gabriel pour l'affiche. Euh, donc c'est la PAG, de la régionale Aquitaine de l'association nationale des professeurs d'histoire-géographie qui euh, a permis d'organiser, de réunir tous toutes ces, toutes ces, ces publics différents. Vous êtes dans la salle des étudiants, des enseignants, et puis euh, les enseignants aussi, alors d'habitude, on fait un petit effort pour ceux qui préparent les concours internes, mais là, cette année, ils sont aujourd'hui en concours, donc ils sont moins présents. Mais comme cette journée est filmée, vous pourrez le, la, la voir diffusée par la suite. Donc, nous sommes dans cette maison des donc il y a le logo du Passage. Bien sûr, l'Université Bordeaux-Montaigne a facilité cette organisation, et nous sommes nous-mêmes enseignants de l'Université Bordeaux-Montaigne avec des collègues de d'établissements, collèges, lycées, classes préparatoires qui, sont, qui font partie de, du bureau de l'association et qui organisent cette journée. Euh, C'est la raison pour laquelle nous, nous tenons à remercier un partenariat maintenant historique aussi avec le, le rectorat et notamment le, le corps des IPR. Et on pourrait aussi avoir l'inspection générale aujourd'hui, c'était prévu, peut-être que tu en diras deux oui. mots. Mais euh, cette journée se fait avec, en réunissant toute une série de de, de personnes qui n'ont pas souvent l'occasion de se rencontrer. Donc, c'est la neuvième fois que nous organisons cette journée de la géographie, quoi de neuf en géo. Et nous avons euh, euh, choisi de mettre un peu plus l'accent sur la France puisque nous militons pour la géographie, l'enseignement de la géographie, vous êtes souvent des historiens. Et nous savons que l'enseignement de la géographie de la France est à la fois un sujet qui est euh, important, mais qui parfois est plus difficile à enseigner. Il y a beaucoup de choses et en même temps, les gens souhaitent euh, entendre ce qu'il y a de neuf, hein, parce que la, la géographie de la France, on la connaît, donc on a, on a mis l'accent cette année sur la France en mouvement, recomposition, dynamique et logistique. Euh, nous allons avoir trois interventions, Antoine Fremont, Adeline Heitz, qui sont ici à la Maison des Suds à Bordeaux, et puis Caroline Blondy qui n'a pas pu venir à Bordeaux et qui fera sa, connect, sa, sa conférence par, par le Zoom, donc justement, euh, se connectera euh, tout à l'heure. Donc il y aura une troisième partie qui sera plus euh, en visioconférence. Voilà, donc euh, c'est une association, donc... Euh, euh, nous remercions tous nos partenaires, nous remercions le rectorat, donc je vais donner la parole, et puis après, ici, vous avez euh, Christophe Lyon qui prendra la parole de mots pour euh, rappeler l'importance euh, des allusions. Donc, il est le trésorier de la régionale, donc je, le, je, je commence d'abord par, euh, par Clarisse Gauthier, qui représente le corps d'inspection pédagogique régionale de la Canine-Bordeaux. Donc, bonjour à tous, euh, et merci d'être présents, soit en visio, soit aujourd'hui. Euh, ici à PESAC, sur le site de l'université. Effectivement, je remercie aussi Sandrine Vossel pour avoir organisé avec l'équipe de la PAG cette formation sur la géographie de la France et plus spécifiquement sur la France en mouvement. Effectivement, pour l'inspection pédagogique régionale, c'est une thématique qui est très importante aussi pour nous parce qu'on sait que qu'enseigner la géographie de la France, ce n'est pas forcément la, la thématique, même si ça, ça peut paraître la thématique la plus familière. Euh, ben pas forcément la, la, la thématique sur laquelle les enseignants sont les plus à l'aise et les élèves euh, euh, aussi les plus à même de comprendre les, les problématiques géographiques. Donc, proposer euh, cette, euh, cette formation ou c est, c est, cette journée d'études, en tout cas, euh, ça nous permet aussi de, de réfléchir, nous, sur ce qu'est enseigner les espaces français. Et proposer donc une géographie à la fois dynamique, systémique et une, géo et une géographie de la complexité. Donc euh, voilà, je remercie euh, Monsieur Sarrot qui a euh, permis à ses étudiants aussi d'être en contact ce matin avec euh, des élèves de collèges et de lycées. Euh, merci aux enseignants qui les ont accompagnés parce que je pense que c'est aussi une bonne expérience de mettre en lien université et enseignement, de mettre en lien étudiants et élèves pour bah, créer du, du lien dans une période où le collectif me semble être indispensable pour euh, éveiller les esprits et redonner du sens aux pratiques professionnelles. Euh, cette thématique elle est aussi au cœur de nos préoccupations à l'inspection, puisque c'est aussi un de nos sujets d'études en formation continue, donc, euh, voilà, je vais écouter euh, avec grand intérêt euh, nos, nos deux intervenants que je remercie euh, de, bah, de, par avance de leur intervention. Donc, euh, monsieur Frémont, madame Heitz et madame Blondy euh, en visioconférence. Euh, et puis aussi une petite pensée euh, pour les, les candidats à l'agrégation interne qui terminent aujourd'hui le, leur concours. Donc, certains auront certainement composé euh, sur une thématique sur la géographie euh, de la France, puisque c'est aussi une question euh, au concours. Dernier point, géographie de la France, c'est une thématique qu'on retrouve du cycle 3 à la fin de la terminale. Dans le cadre du tronc commun, la France a été réintégrée avec la réforme du lycée en seconde, en première, en terminale. Et donc, euh, il faut qu'on puisse réfléchir à comment articuler cet euh, espace géographique et cet objet géographique, pas toujours bien défini, euh, dans, euh, avec les thématiques générales de la, de la géographie. Donc, merci à tous. Euh, et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée et, et merci à la PAG d'avoir organisé la journée. Merci beaucoup. Donc, euh, je rajoute juste deux mots pour euh, expliciter. C'est vrai que ce matin, il y avait des ateliers pédagogiques. C'était une première, donc une expérimentation. Nous avons euh, accueilli quatre classes euh, de troisième, troisième de Lormont, première euh, de, des lycées euh, Montagne à Bordeaux, euh, des Graves à Gradignan et euh, de, de, de Vaclavavelle à Bègle. Et nous avons donc eu... Les étudiants meufs qui sont en partie dans cette salle et certains sont rentrés chez eux et sont dans la session Zoom, qui ont euh, par petits groupes préparé des sessions vraiment adaptées à, à, des, à des élèves euh, de, dans les progressions particulièrement en géographie, donc particulière euh, de, des différents programmes et qui ont fait différents types d'exercices. Et ça a été une matinée euh, fructueuse, euh, riche pour tout le monde. Donc, merci aussi aux collègues qui ont joué le jeu de l'expérimentation et qui sont là euh, dans la salle ou qui sont rentrés chez eux. Mais merci vraiment pour euh, avoir permis cette... Euh, cette innovation, on peut, on peut employer le mot expérimentation, et qu'on refera, je pense, si le bilan que l'on tire est, est positif. Mais déjà, tout le monde était ravi. Donc l'association la, sert aussi à ça, à, à permettre des croisements euh, entre les générations. Alors, on dit en général qu'on commence par les, les plus jeunes, ce sont les meufs, mais là, cette année, les plus jeunes, c'était les classes de troisième. Voilà, donc euh, merci, Eric, pour avoir eu euh, l'idée. Et puis, merci à tous pour avoir contribué à l'organisation. C'était vraiment un, un gros travail. Donc, c'était à l'occasion de cette neuvième journée de la PAG. De neuf en Géo et donc je, redonne la parole. je donne la parole à Christophe Ayon, trésorier de la Régionale. Oui, merci Fabien. donc euh, je suis là pour parler un peu d'argent, mais pas uniquement, attention à vous. Donc c'est une association, l'association des professeurs d'histoire de géographique qui vit grâce aux adhésions de, de, de, de ses adhérents, mais uniquement cela, on ne touche pas d'argent du ministère mystère ou quoi que ce soit, ce qui nous permet des fois de liberté de ton par rapport au programme ou autre, faire notre contre-composition. Des fois, la liberté de temps est peut-être un peu trop virulente, mais donc, ça, c'est aussi le, le, la représentativité de notre association. Alors, il existe différents moyens d'adhérer. Le plus simple, c'est encore en ligne, hein, sur aphg.fr. Et alors, au niveau des cotisations, on a des cotisations qui sont évidemment moins chères pour les étudiants. Une, une cotisation normale d'un enfin, collègue en activité, c'est 40 euros à l'année. Pour les étudiants, c'est 9 euros. Et, pas non plus... voilà. Et on a aussi une revue qui s'appelle l'historien-géographe. Donc là, pareil, il y a un, un tarif qui est normalement de 38 euros, mais il est à 15 euros pour les étudiants, c'est 4 000 euros par an. Dans cette revue, évidemment, vous avez des articles scientifiques, vous avez aussi des, des recensions d'ouvrages, euh, mais vous avez aussi le point sur les programmes et les questions concours. Donc ça, ça peut vous intéresser. Et puis sur le site internet, quand on est adhérent, on a accès aussi à des... À des podcasts, à des fenêtres sur cours qui sont des petites vidéos qui permettent de faire le point sur une partie du programme, qui peuvent être aussi utiles lorsque l'on prépare le concours, puisque ça permet de faire le tour rapidement sur un, sur, sur un élément du programme. Euh, et je ne peux que vous encourager donc, à vous abonner, puisque de toute façon, le, on est la régionale d'Aquitaine, mais il y a plusieurs régionales en France. Euh, nous avons un certain nombre de représentativités et chaque régional en fait, fait en sorte de filmer ses journées de formation qui sont ensuite mises sur la chaîne APHG YouTube. Donc, vous retrouverez cette, cette journée à la fois sur le site de la Université de, de Bordeaux, mais après sur, un site, sur le site APHG YouTube. Et enfin, sachez-le, vous avez le programme aussi sur le site APHG.fr. Nous organisons des visios à peu près une dizaine par mois, avec différents auteurs sur des thématiques différentes en histoire, en géographie, et même en EMC, parce que nous avons une commission qui s'occupe de des questions de, de, de, de laïcité, et à ce propos, je vous rappelle que c'est la deuxième année, l'association des Professeurs d'histoire de du a créé un prix qui s'appelle le prix Samuel Paty, donc en direction des collégiens et des, des lycéens installés, qui euh, est un bon cours, donc ouvert sur un thème euh, laïque, enfin, en rapport avec la laïcité et l'EMC, euh, auquel s'inscrivent de nombreux, de nombreux collègues. Ouais. Merci Christophe. Donc si vous avez euh, envie d'en savoir plus sur l'association, Christophe, bon, d'autres personnes aussi dans la salle, et puis je. Je tiens aussi à saluer les, les collègues du bureau qui sont euh, pas du tout sur Bordeaux, mais au Pays Basque et qui sont présents et qui ont dit euh, bonjour. Donc, euh, bonjour aussi euh, aux collègues. Euh, un petit mot pour les, les, ceux qui sont dans la salle. Donc, euh, nous avons deux collègues de l'Université Bordeaux-Montaigne qui filment aujourd'hui. Donc, c'est filmé, mais surtout, ce sont surtout les deux interventions qui vont être filmées. Et pendant le temps des réponses euh, que vous allez, euh, d'échanges avec la salle, des réponses aux questions que vous allez poser, euh, nous couperons les caméras pour laisser plus de, de liberté et aux étudiants et aux. Euh, aux intervenants pour répondre. Donc, on filme surtout les, les, les interventions qui seront mises en ligne, effectivement. Donc, merci à vous pour, pour contribuer aussi au rayonnement, puisque c'est une manière aussi de rayonner pour l'association et pour l'université, puisque ces films sont bien montés. Et on, on nous salue toujours pour la qualité des images et du montage, et puis ils sont, sont agréables à regarder. Voilà, donc on va mettre en place le premier diaporama, puis on va demander à M. Frémont de venir. Merci à tous pour, pour, cette, pour votre présence ici.